Il n'y a pas les mechas pour Kariel, moi j'aime bien Maiev, c'est un perso qui fait du mana, les persos qui, sont, qui font du mana en général ce sont les meilleurs. Après Maiev c'est euh, 20% à peu près, top 20%. Et voilà sept nouveaux adversaires. Au ah dommage. il bon, y a pas mal de tokens dans ce, dans ce lobby. Euh, tch -tch -tch, micro plutôt. Ça c'est fort quand même. Juste ça je crois. Parfois on va acheter la 2-1 au-dessus de micro dans les spots où on va faire des 3 3 et on va la virer. Et là vu qu'on va racheter des créatures derrière, autres, autant acheter la micro, elle peut proc de le T2. Ah dommage. Dommage, dommage. Euh... Bah Les cartes sont pas dingo. Ça et ça. Si hein. on achète ça, on voudra acheter un maximum de démons. En tout cas, les démons passent avant les Murologues dans le spot. Mais là par exemple, on aurait pas été mécontent d'acheter un 4 plus euh, Diablotin. Après avec un petit scolaire, c'est quand même un peu dommage de ne pas, les... pas piquer les démons. Donc là on a un roll, ou alors euh, double pièce. Un enfin, double token. Hop. Euh... on va le manger, non Comme ça on va plutôt acheter un démon pour la tempo. Enfin. Ouais, ou ça. Mais ça c'est bien aussi. C'est pas un démon mais. C'est un peu de tempo. Oh le bord est dégueulasse. Le bord est dégueu, on a encore un tour pour triple, faut faire attention. Ce sera soit micro, soit micro. Il oh, y a des trucs à 1, ça devrait être bon. Oh il n'y a pas micro, il y a -il scolaire avec un démon. Que faire Est-ce qu'on up quand même Sur bon, hein. Prochain tour, c'est un... Achat, achat. Oh là, là. ça nous met tellement mal au tour d'après. On va au tour d'après, ça nous met tellement mal. Je pense qu'on est obligé de faire ça. Ah, c'est la cata. Hein. C'est la cata. C'est la cata. Bon, on prend pas un milliard. Ouais, c'est le, le problème, c'est que le tour d'après, ça aurait été la catastrophe. En termes de pièces, ça se mettait vraiment pas bien. À part juste tenir, ce qui est un peu dommage avec Maiev. Bon, il est là. pas trop tard, en vrai. C'est pas trop tard parce qu'on a l'élève bleu qui nous fera des pièces. Donc, en fait, c'est bien, quand même. Ça, ça. Par contre, on ne peut pas cliquer maintenant, sinon on est, on est décalé d'un tour. Et décalé d'un tour, ça veut dire qu'au prochain tour, on fait up plus pouvoir, up plus pouvoir. Et en fait, on n'a toujours pas la micro dans le spot. Donc, euh... Donc on va devoir cliquer sur quelque chose d'autre. Genre ça, ça fait des pièces. Vous comprenez là ce que je fais ou pas c'est important. Bah après, partez. gardez en tête 6 égale 6. Les 6 gold, le, le, le, le triple sur les 6 gold vous amène dans la taverne 6. Dans la rafam curve. Enfin, 5 euh, découverte 6. Donc si on fait 7 gold, ça veut dire que ça nous amène le tour où on est dans la 5 et on commence à acheter dans la 5 pour faire la, le triple à ce moment-là. Le problème, c'est que là, notre tempo avec Maev bah, elle est pas dingo, quoi. Euh, là, lui il a pas de board donc ça va, mais logiquement, aux adversaires ils sont censés quand même avoir des boards. Merci Crapdid, merci pour le, le, le soutien, merci beaucoup. C'est gentil. Donc là, ça va, pas si compliqué que ça. Ça aurait été très compliqué si on n'avait pas eu micro, mais avec micro, ça va. Là, il y a Up. Ça. Et puis, on va faire un pouvoir là-dessus. On va geler. Prochain tour, on fera up. Double vente. Après, on peut même... On aurait pu tripler dans la 5, mais... Avec ce perso, on a envie de tripler dans la 6 et jouer dans la 5, en général. Ouais, Yogg, il a... En fait, il était à 24. C'est pour ça, là, il est passé 5. Donc, il a turbo rush. Donc, c'est bien pour nous, mais contre des joueurs qui ne... On n'aurait pas réalisé de turbo rush avec une 5. Enfin, avec un board comme ça, on aurait perdu, quoi. Donc là, au lieu d'être à 33, on aurait tout souvent été à 27. Là, si on perd ce combat, ça fait 27. On passe à 18, à peu près, entre 18 et 20. Toi, tu démarres ta game, tu es à 20 PV, quoi. Enfin, tu démarres avec ta carte clé, tu es à 20 PV. Alors, au moins, tu as ta carte clé, mais t'es à 20. Là, là je pense qu'on sera plus autour des 25, ce qui est pas mal. Donc, 25, on peut faire de 25 à 19 de 19 à X, et de X à 0. Donc ça fait, 3, ça fait 3 combats. Possiblement. Alors que si on est à 20, 20 en général c'est quand même plus souvent 2 combats que 3 combats. Donc parfois il y a des écarts énormes entre genre 21 et 23 PV par exemple. Bon même si on peut être dans ce jeu on peut être à 30 et perdre en un combat mais <rire> c'est quand même plus rare que... Pas du tout la norme, quoi. On peut le taper. Ah zut. Enfin, on peut taper lui, quoi. On n'est pas loin sur les deux, c'est frustrant. 25. 25 c'est souvent 3 Bon Va falloir choper des bons trucs Let's go hmm. Pas des bons trucs <rire> Euh... Ouais Form mobile ça marche pas Orgo, Colosse pour la tempo. Orgozo, ça fait des pièces. Hein. Pas mal, ça. Bon. A priori, on va partir là-dessus. C'était pas vraiment le... le... Ouais pas vraiment le but mais bon ça rendra la game plus difficile c'est pas si mal et c'est clair qu'il y avait des plays genre gang, euh, gang group là boum même gang et était aurait été incroyable avec ça et ça ça nous mettait tellement bien qu'on aurait refait un up derrière en mode confiance et je pense qu'on aurait vraiment un super board après en 6 il y avait quoi il y avait greta non il n'y a pas pirate non peut-être pas euh... et l'invocatrice éternelle sur murmure mort très très bien Ouais, c'est chaud. Hein. Bon, j'ai moi hein. Super. Là, il y a quoi Il y a du 3, 6, ça fait 16. 7. 7. c'est deux combats. Possiblement. Oh, c'est pas mal. Mais... Vachemar. Oh bon, Au moment, cho faut choisir, mais on va prendre. On va pas J'aurais choisi le même. C'est une sacrée armée que vous formez là. Bon, C'est pas mal ça. Ah, bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un choix tactique intéressant. Allez-y, engagez une de ces recrues. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Vous êtes la liste des invités. La mer, pas. Ouais, Je fais ça. Hein. En fait je vais faire ça bon, ouais j'avais pas envie de perdre les, les PV avec les démons C'était trop, trop risqué Bon là on est pas mal hein, si on arrive à tenir Si on meurt pas bah, je pense qu'on va pas mourir quand même. 16-18 c'est énorme on peut presque gagner le combat Il y a moyen de gagner le combat Ouais c'est trop fort ça Bran c'était parce que il bah, y a quand même les murlocs dans le lobby Accessoirement il y a quand même les élèves Donc il y a quand même euh, la possibilité de faire en bran Mais Ok Et franchement on est à On est à 13 on a presque encore Deux combats bon là c'est pas sûr mais Presque On va up. Bon, la brute est pas mal, mais. L'idée, c'est quand même de. de générer des. Bon, euh, Greta, c'est pas mal, en vrai. Ouais. On va le virer, lui, hein. Ah, il faudra attirer ça, sinon c'est un peu dommage. Il faudra attirer ça. Et C'est une mauvaise carte. carte. mais j'espère que vous allez gagner. C'est chaud, hein. Euh, merci Craftid pour le soutien. Ouais, C'est chaud là. Merci Caeser. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre soutien, c'est super gentil. Bon. <rire> bon, on en a beaucoup moins là. Oh, on a lui. Mais bon, c'est pas si grave. Je l'adore. Ça marche pas. <rire> malin. Ok. Euh, double Greta, on s'en moque. Mais ça, ça libère la place au moins. Bon, bah Cameron, on va Camarol. On va on va le prendre quand même. Bien, il y aurait bien une qui va traîner, non Il y en a dans le jeu. Ah, voilà. Il y en a dans le jeu. Je le savais. je suis Pas sûr d'avoir envie de le garder, lui. Un cadeau pour Ashraou. Un luxe hein, quand même de. j'espère que vous On est que tour 10 hein, on est pas trop mal hein. Ça c'est un beau bébé. J'ai pas envie de virer eux parce qu'ils sont trop forts avec Mini Myrmidon. Avec le gros Myrmidon plutôt. Non, pas lui. Nice. Bon, ça nous bat. Hein. De toute façon, il va rarement en donner trois. Enfin, euh, 4 plutôt. Ouais. Pistolet, les boules, c'est assez rigolo. Ouais. Pas si mal, mais. Là, en termes de place, c'est un peu chaud. Ok, euh... on prend hein, parce que c'est trop fort. Bah... Elle, on n'a pas envie qu'elle soit boostée. Ah, plutôt virer lui en vrai. Hein. Bah, dans ce cas-là, on peut se permettre de faire ça. Ouais je crois que c'est Orgozoa qui vire quand même. On va mettre le Leroy hein. Contre lui il a des énormes créas. On pas hein. Ah ouais, c'est pas trop mal Il est pas si énorme que ça Ouais Ça va quand même hein. Ça c'est quand même monstrueux hein. Ah dommage. Ah zut. On aurait, on aurait pu en avoir... Euh... Non on aurait pas pu. Bon ça passe. Il va falloir tripler. Il y a la Greta qui arrive là maintenant non Non pas encore. Ça en prend. Ça ah, évidemment. On a double pistolet. Donc so cool. On va virer le Leroy contre on sait pas quoi. On va pistoler une maîtresse. Et je pense qu'on va pistoler le mini Myrmidon quand même. Ça arrivera au prochain tour mais tant pis. Et euh, Boubou sur le roi. Ou plutôt là. En vrai on est à 13. Je pense que je suis trop bien. Je vais protéger le roi. Et après on va stater... Euh... Bah, L'idée c'est quand même d'équilibrer le board. Lui il est suffisamment gros. Je sais pas si j'ai vraiment besoin de bourriner dessus. Comme ça. On va mettre ça first quand même. Comme ça, hein. franchement, il y a des monties qui traînent et des conneries, <rire> on va vraiment s'en parler comme un con. On va faire ça. prochain tour, on triplera ça, naturellement. Bon, c'est pas si mal. hein. C'est beau, en vrai, tour 12. Hein. On est tour 12, on a vraiment un joli board. Hein. C'est ce que j'aime bien avec Maiev, c'est qu'elle permet de faire des compos qu'on peut pas faire avec tout, tous les persos. Ah zut Ah zut hein Bon ça peut faire égalité Bon au moins on va pas mourir On va même gagner Super En plus les boubous divins magnifiques Bon on le tue pas Est-ce grave euh, ouais, J'ai un, un board qui est meilleur que le sien J'ai un scaling qui est meilleur que le sien Il y a la Greta qui arrive, il y a l'Orgozoa qui arrive. On va faire des rolls. Déjà, on va prendre l'info, euh, naturellement. L'info a été prise. <rire> euh... Ah, je peux roll en vrai. Ah mais tout est doré, de flûte Et quand ça Pour la Merde, c'est plus le temps Mais ah Il m'a bugué Il m'a fait bugger ce pouvoir Je voulais acheter la, la créa <rire> Merde enfin, Ça, il a pas de poison, on peut pas gagner Merde Fais chier j ai, j ai, Ça m'a collé dans les doigts, ça. c'est comme une toile d'araignée, je pouvais plus m'en dépétrir de cet emprisonnement là. J'étais emprisonné de mon pouvoir. <rire> J'ai pas pu acheter la, la, la 3-drop parce que ça faisait des pièces. Ouais, c'est pas très grave. Je suis lent mais je veux faire le, tour, le, le beau tour, c'est pour ça. Merci Tom Fatch pour le soutien, merci beaucoup. C'est gentil. Ok. Il a de la stat lui. Ah il s'est fait booster par Quelle horreur. Bah, on va commencer à prendre les héroïnes, hein, franchement. Euh, C'est juste trop fort. Hein. Bon, en vrai, euh, Leroy... Euh... On va faire ça d'abord. Il est où On est sûr de gagner ou pas Oui. On va booster le chef alors. Quelle horreur héroïne ok non je peux pas adorer l'orgozoa le... non je peux pas l'adorer c'est une non non, non c'est trop fort là je peux dorer qu'un pirate ou un aga l'orgozoa elle est... elle est non racée ah sinon t'imagines comme c'est pété <rire> Bon, la compo est pas pétée de base, là c'est parce que j'ai Mayev qui, qui a fait que j'ai pu me projeter rapidement et puis voilà j'ai construit vite, j'ai eu un pachemar, j'ai eu un énorme tour de pachemar en fait qui m'a mis super bien mais euh, mais sinon, euh, non sinon c'est trop fort Bon les morts vivants c'est un bon match-up, après euh, faut pas non plus euh, faire trop le mariole mais... Logiquement le match-up est ok C'est une sacrée armée que vous formez là. Merce, oh c'est quoi ces toutes ces Greta là? J'en ai vu au moins 15. Et un problème, monsieur le juge. En blaguer. C'est du harcèlement, là. La Tatenberg, là. Je mademoiselle. Le goût de la défaite. C'est beau, hein. Franchement, hein. c'est sympa comme board, hein. C'est magnifique hein. <rire> Lui il est 4000 4000, je vais me mettre un peu derrière d'ailleurs. Ah, le nombre de pistolets d'or. Non mais c'est GoldenEye un... Golden Eye cette game. Le nombre de pistolets d'or qu'on a qu'on a gardé en main à la fin. Ouais, ça brille hein, bah tout est doré hein. Tout est pimpé. Non mais c'est le... Ouais bon après on a, on a eu de la chance parce qu'on a doré rapidement... Euh... En fait c'est parti du Pachemar, on a doré le Pachemar et à partir de là, on, on... sur Pachemar on a eu double euh, truc d'Orgozoa et après dans la 6, euh, let's go quoi. Ouais bon en vrai euh, si on tue ça on a gagné quoi. J'en tue la de titre, c'est pour ça que j'ai décalé un peu le mini Midon Mais euh... Ouais... Ouais parce que ça, ça prend tout son board. Ouais super. Les sont là. GG. Ça, ça, écrase tout le board. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à décaler. Pas à fond non plus parce que tu as quand même envie que ton machin il attaque. Mais... Ouais super. Super, je suis content. J'ai fait une jolie game là. Bon Maiev c'est vraiment un perso que j'apprécie tout particulièrement et après on a eu la chance d'avoir la micro, en fait c'est parti vraiment sur le... le moment où on up, on n'a pas loqué un triple mais on a la micro derrière et puis voilà après en connaissance de, de pattern et tout, on va chercher la 6 et puis voilà Orgozoa, c'est pas incroyable Orgozoa mais on l'a eu suffisamment tôt avec à peu près de la tempo. Et on a su avoir le déclic et faire tout de suite la transition naga parce qu'on aurait pu vraiment se complaire avec nos petits démons, avec notre tempo, mais à un moment, il fallait vraiment changer de, changer de cap. Donc c'est une jolie partie